Salut, gang, c'est Winman. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait la vidéo complète. Et puis, j'étais même pas en train de recorder. J'étais même pas en train de d'enregistrer. C'est fou, réellement. suis pas. Spider Farmer, la fameuse lumière SE5000, mesdames et messieurs. La lumière qui est répartie, la lumière, là vraiment super bien dans une tente 4 pieds par 4 pieds. Il y a autant de lumière pour cette plante-ci euh, dans les quatre coins que les plantes au centre. Même que les plantes au centre ont un petit peu moins de lumière à cause qu'il y a un petit peu plus d'espace ici au centre. Ça fait une différence quand on prend l'application sur votre cellulaire, là, une application de PPFD. Donc, euh, déjà des changements dans cette tente-là. Un à couche qui remplace un X1. Le X1 qui s'est avéré être un hermaphrodite. Des boules de pollen ont commencé à sortir. Vous voulez le voir? Écoutez, quand ça arrive, là, c'est pas le temps de sortir de la caméra. J'ai fait une erreur. J'ai coupé le plan dans la tente. Il aurait fallu que je sorte la plan de la tente et ensuite le couper à l'extérieur de la tente. Est-ce que les boules de pollen ont eu le temps de... s'évaporer pas s'évaporer, mais ça va se diriger vers les autres plants, j'espère que non. Le X3, le X6, toujours les plantes qu'on ne connaît pas la variété, est-ce que c'est du M39, est-ce que c'est du Blue Dream, ce sont des graines de cannabis que j'ai trouvées dans le fond de mon tiroir, ne l'oubliez pas, ce sont deux surprises. Je tourne la, la, la Grow en floraison, donc euh, aujourd'hui je vais installer un Scrog, pour un petit peu plus répartir euh, ma grow pour qu'on puisse prendre le plus de superficie possible et je vais aussi trimer le bas de mes plants faire une défoliation donc euh, petite coupe de cheveux coupe champignon on garde le haut des cheveux et on coupe tout tout tout le bas de la plante on va prendre quelques boutures surtout du x3 du x6 imaginez le que ce n'est pas du M39 que je vais avoir, vous le savez très bien. Mais j'ai fumé un, un bon bout là, du Blue Dream. Je sais pas si c'est des graines de cannabis de ce fameux Blue Dream-là, mais c'est des graines de cannabis, premièrement, qui sont toutes mélangées. C'est vraiment plein de sortes de variétés. De toute façon, celui qui était un hermaphrodite, c'est un sativa. Donc, couche-couche ici. J'ai déjà des clones. Donc, lui, je vais juste trimer et puis jeter ça aux poubelle. Le gros, gros, gros couche-couche ici aussi. J'ai pas besoin de prendre de clones, vraiment, euh, j'en ai déjà quelques-uns en train de pousser, c'est des couches couche couches, ça fait un, un an que je fume ça. Le pinkouche numéro 4, dans le fond, euh, il me reste déjà encore, il me reste encore 14 grammes à fumer. 10-12% de THC environ, très faible, un euh, genre de fleuri, pas gazi. Le pinkouche numéro 4, là-bas, c'est terminé, euh, je vais fumer ce que ça va me donner. Mais, euh, je ne veux pas prendre de clones, c'est terminé. Cette plante-là ici, ça va être incroyable, ça vient de Zuzukana, c'est du 1 Cloud Walker. Zuzukana est en train de faire fleurir cette plante-là, écoutez, beaucoup, beaucoup de trichomes. Cette plante-là est vraiment superbe, j'ai hâte de la voir en personne. Donc, est-ce que c'est le goût, Star, c'est l'arôme, est-ce qu'il va goûter bon? J'ai hâte, on a toutes hâte de savoir quel genre de phénotype ça va se donner. C'est le Cloud Walker là. Donc, euh, c'est sûr, sûr, sûr qu'on va prendre des euh, boutures pour avoir des clones du Cloud Walker. Imaginez qu'on aime de la variété. Je vais pouvoir en faire une plante mère. Le goût, l'arôme, hein, très important. C'est ce qu'on recherche. Donc, euh, on va augmenter la lumière à 800 PPFD jusqu'à 1000 PPFD. Euh, parce qu'on tourne sans floraison, 12 heures allumées, 12 heures fermé On va changer les nutriments. Et là, je vais passer à l'autre étape, la défoliation. Donc, la coupe de cheveux. Tout ça ici, là, ça va tout disparaître. On va tout tout, tout voir, là, 5 à 6 pouces du dessous des plants. Alright, donc, euh, je m'en vais faire la grosse trim de toutes ces plantes-là. Il y en a 6. On va prendre les clones. Certains n'en auront pas besoin. On va installer le scrog, le filet, pour répartir les plantes, pour prendre le plus de superficie possible, pour avoir le plus de buds, de cocottes à fumer, possible. Alright, gang. Spider Farmer SE5000. On se revoit très bientôt. Et voilà gang, beaucoup de travail ont été faits. voici le résultat, ce n'est pas très beau là, à première vue, demain, demain il va y avoir un gros changement, Toutes les plans vont, être, euh, vont avoir repris leur, leur euh, position, donc on a vraiment essayé d'égaliser la, la groupe. là je vais descendre la lumière, je n'ai pas regardé encore le PPFD, j'ai juste de finir de prendre mes clones, mes boutures et puis là j'ai tenté là, de placer mon scrog du mieux que je pouvais, euh, donc de regarder ça, c'est assez clean, c'est assez clean, peut-être une feuille ou deux là, euh, que j'ai manqué, et voilà, donc euh, c'est mieux que c'était. Et puis euh, on va tourner la lumière en 12 heures allumée 12 heures éteinte et puis là, je vais regarder là euh, faut que j'augmente l'intensité soit de mon dimmer ou tout simplement si je veux économiser de l'électricité baisser la spider farmer se 5000 si je la descends là euh, le ppfd va augmenter pas besoin d'augmenter l'intensité de la lumière donc on va sauver de l'électricité donc euh, les deux dans le coin, on veut savoir c'est quoi X3X6. Et puis celui-là du milieu ici, là, c'est un Cloud Walker. Ça va être très, très, très beau pour les yeux. Donc je vous laisse là-dessus. mettre un pouce à la vidéo. J'ai très chaud. Je m'en vais en fumer un gros. Je m'en vais fumer un quoi. Et oui, j'ai l'Atomint de Tribal Canara Biotech. Salut gang, je vous adore. Cet gros-là, je vous le dis, c'était très, très, très intéressant. Il va y avoir des buds. Il va y avoir des fleurs. Mais ces deux-là, on ne le sait pas. Peut-être des c'est des mâles. Hein? Ça va être très, très, très. C'est mystérieux. C'est très, très intéressant. Ce gros-là, gang. Soyez des nôtres à la prochaine vidéo. Peace.